bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour zack en roue libre treizième épisode de cette saison je suis ravi de vous retrouver vous avez devant vous quelqu'un qui a le peps après un match france-espagne qui a été très demandant mentalement et physiquement et au global franchement à quatre semaines les gars qui étaient chaud je suis pas à plaindre attention mais entre le voyage aux états unis l'émission avec karim benzema les deux semaines à paris avec les multiples entraînements et enfin france espagne je vous cache pas que j'avais peu soufflé au milieu de tout ça et là ça fait deux jours j'ai pris un peu plus de temps j'ai pas trop live, j'ai été tranquille, j'ai repris le plaisir de jouer, de prendre le temps et également de préparer cette émission parce que je savais que d'une vous l'apprécieriez enfin vous l'apprécieriez, bon elle n'a pas encore eu lieu mais rien que l'annonce vous a fait plaisir et puis surtout au delà de ça, prendre le temps pour euh, ma tête et vous récupérer du coup aujourd'hui un zac de compète, un zac qui a la forme et un zac qui a envie de vous faire honneur et vous faire plaisir, on est en live aujourd'hui donc c'est très cool, il y a la tablette, je vous vois vous êtes très très chaud, ça fait super plaisir et c'est normal parce que on a des invités de qualité, j'ai vu toutes les suggestions que vous m'avez données la semaine dernière sur les invités, j'ai apprécié, d'accord Et euh, sachez que il bah, y aura, euh, enfin j'en prendrai une partie et je vous annoncerai tout ça jusqu'en janvier. Je crois que normalement dans un monde où tout tourne, je suis booké pour tout fin 2022. Euh, la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Ultia, il me semble. Le 6, je vais avoir Vitaity Apex. Le 13 ou le 20, j'ai l'or, donc euh, l'or-valet. Et euh, le 13 ou l'autre 20, j'essaye de faire quelqu'un euh, que vous avez peut-être vu sur Twitter. Et si vous l'avez vu sur Twitter, ça peut monter votre niveau de hype, Samir Nasri. Donc, Samir Nasri qui a accepté euh, de venir et ça me fait vraiment plaisir. Alors, pour l'instant, il n'y a pas du tout de date arrêtée. J'ai même pas pu encore directement communiquer avec lui, mais on essaiera de faire ça. Euh, ça fait plaisir que Zachary s'intéresse un petit peu au football et puisse un petit peu s'investir dessus. Mais ce ne sera pas le seul sport. Il y a, je vois il y a des mecs qui me disent « Ouais, tu vas faire que du foot et tout. » Non, je vais faire autre chose. Pour l'instant, c'est vrai que c'est beaucoup foot, mais je ferai également autre chose avec... Euh, Franchement, grand plaisir comme d'habitude et puis vous connaissez, on essayera, on essayera. Je ne vous cache pas qu'avoir les contacts, ce n'est pas toujours simple, hein. ce n'est pas toujours, toujours très simple, mais au fur et à mesure, on pose des billes à droite, à gauche et ainsi de suite, c'est cool. Donc voilà les amis, euh, maintenant que j'ai donné les termes et que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je vais pouvoir introduire notre invité du jour, c'est quelqu'un que vous suivez beaucoup, euh, quelqu'un qu'on suit parce qu'on aime bien avoir ce frisson le long du cou. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Feldup. Comment vas-tu, monsieur Ça va, et toi Ça va ouais. super, mec Let's go putain, ça se prononce Feldup à la base normalement, -dupe, ok. mais vraiment prononce Feldup c'est beaucoup plus stylé. <rire> Feldup ça te va Moi ouais. j'ai toujours dit Feldup, je te cache pas. Il y a aucun problème, tout le monde fait ça, c'est normal. Let's go, let's go. En regardant <rire> certaines anciennes vidéos j'ai cru entendre à un moment le Feldup. Ouais. Voilà. Et c'est quoi Pourquoi est-ce que tu préférais Feldup que Feldup Il y a une histoire peut-être derrière ce pseudo C'est que c'est la contraction de mon prénom et de mon nom de famille, Félix Dupuis. Fais le dupe. Ah Ça va, t'es pas allé chercher loin, c'est pour lui. Pas... Oui. Mais en vrai, ça sonne trop bien, je suis trop content. De ouf Vraiment, ça donne... Je suis de moi. Vraiment, moi, moi si j'avais fait contraction comme ça, ça donnerait Zach Had. Zach ad. En vrai, ça peut aller, mais il y a un manque des trucs, tu vois. Il y a un côté agressif un peu, tu un. vois. Ouais, mais euh, peut-être que, si... peut que dans ce monde euh, imaginaire, t'es un mec agressif. <rire> <rire> ah ouais, je vois que tu m'as mis dans l'ambiance euh, directement. <rire> Ah, okay. ça me fait super plaisir en tout cas on va pouvoir euh, aujourd'hui parler de beaucoup de choses, parler un petit peu de toi parler de plein de trucs, euh, ceux qui disent saccades dans le chat, je vais vous attraper et euh, franchement je te dis en préparant cette émission j'ai bien aimé euh, parce que tu avais je trouve un parcours un petit <rire> peu atypique, avant qu'on discute plus précisément de toi et de ton passé, je juste te demander est-ce que ces derniers temps ça va, est-ce que tu passes un bon, est bon week-end, est-ce que tu passes un bon début de semaine est-ce que ça va au global C'est compliqué en ce moment, c'est compliqué, euh, ça fait depuis trois mois qu'il y a une période compliquée notamment à cause de, de, la, de la dernière série de vidéos, c'est euh, l'iceberg des tréfonds de YouTube. Ouais. Euh, c'est compliqué parce que c'est des vidéos qui demandent beaucoup de temps et qui euh, euh, ont eu plein de galères partout, etc. Euh, mais des trucs vraiment... Euh, j'ai jamais vu ça à quel point j'enchaîne les merdes de, de A à Z. Et des galères dans quoi Dans la recherche, dans la technique, le montage, c'est où C'est multiple. Eu, il y a eu ça. Il euh, y a eu aussi des problèmes persos, des problèmes de maladie en boucle. Okay. Et vraiment, ça s'est enchaîné. Et c'est <rire> vraiment un sketch, vraiment. Ouais. Euh, mais, euh... mais là, je travaille très fort pour essayer de sortir la partie 3 que tout le monde me demande. Mais ouais. euh, ça va bien se passer, j'espère. J'ai euh... vu que cette partie 3 était extrêmement demandée. ouais et elle va durer 3 heures. Ça va être, euh... oh. ça va être vénère quand même. Non, ça mais va être très vénère. Tu sais que 3 heures, là, là tu es en train d'annoncer aux gens qu'ils vont devoir mettre un costard pour la sortie de celui-ci. Mais euh, après, vous pouvez la regarder en plusieurs, en plusieurs fois. Mais... Mais ça va être un classique. Je remplis un classique. Oh là là là là. C'est ce que je lui ai dit en neuf juste avant le début de l'émission. Quand tu es un créateur de contenu et que tu sais que tu as quelque chose de chaud dans le four, <rire> que tu es en train de préparer quelque chose de bon, j'avoue que c'est un feeling qui est un petit peu unique. C'est toi qui... Alors, c'est toi. Si, je sais que tu le fais, mais ça se passe comment quand on monte une vidéo comme ça si Tu mets un peu de temps tous les jours C'est quoi le... euh, bah, je... Là, en ce moment, comme j'ai pris beaucoup de retard à cause de galères, euh, c'est une période de crunch. Ça veut dire que je fais entre... Euh, 8 et 11 heures de montage par jour. Euh, mais là en ce moment j'ai peu d'énergie ouais. parce que euh, je, en général mon corps n'aime pas trop la transition entre été, automne, la période d'automne j'ai pas d'énergie du tout. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et je fais, euh, je fais de l'hypersomnie un peu, je dors beaucoup trop. Mais euh, on est là sur du 7-8 heures de montage par jour euh, environ. Oh là là, et tu tiens toujours à le faire vraiment toi-même ou tu as essayé de te faire assister des fois dans ces phases de montage, notamment peut-être pour élaguer à des moments, tu sais, le, le basique, quoi, le dérush, des trucs comme ça Vraiment, j'y ai pensé, euh, mais euh, j'ai vraiment envie de rester sur un truc qui est euh, monté par moi, etc. Le dérush éventuellement, un jour peut-être, euh, j'ai trouvé des gens avec qui je pourrais faire ça, mais pour l'instant, le montage, ça doit rester moi, c'est important pour moi. Et aussi. Euh, J'aime bien le côté fait maison, le ouais. côté. Euh, J'ai envie que les gens qui regardent mes vidéos se disent je peux faire ça aussi. Je peux faire un truc comme ça je peux, euh, je peux le faire avec pas d'argent, en fait. D'accord. Euh, donc ça implique que je gagne moins. Mais aussi que ça coûte moins à faire et je trouve que le message est un peu plus proche des gens. Voilà. Ok. Et puis surtout, il y a, on va dire, l'entièreté de ta personnalité un petit peu oui, qui oui. se ressent au travers de la vidéo. ouais voilà. Euh, je peux vraiment me donner tout ce que j'ai envie de donner dans une vidéo euh, sans que j'ai l'impression que c'est donné à quelqu'un d'autre. Même si le résultat était le même, j'aurais moins l'impression que c'est moi. Tu sais que as abordé un truc très intéressant et même dans le chat, n'hésitez pas à témoigner dessus parce que j'aime bien quand on parle des fois sur des sujets comme ça. La manière dont de temps en temps cette transition été-hiver, été-automne, elle crée des périodes, notamment quand les nuits s'allongent, quand il oh y a ouais. moins de jours. Le passage à l'heure d'hiver, il est dur. Des, des périodes, et même moi je l'ai des fois, des fois ça dure une semaine des trucs comme ça. Ouais. Aucune énergie, aucune envie, aucune envie, surtout as vraiment envie de rien mmh. branler. Est-ce que vous aussi vous avez ça et Toi du coup tu vous dit que tu l'avais. C'est terrible ces périodes-là. Ouais C'est horrible et euh, ça, se, ça se joue aussi avec d'autres trucs que j'ai euh, genre de, de désavantages que j'ai à la naissance vis-à-vis -vis de ça et euh, vraiment ça crée un cocktail vraiment pas cool quoi. ça permet pas d'être très, très euh, doué pour, euh, pour bosser pendant ces périodes là pas les et en plus, c'est les périodes où je dois le plus bosser parce qu'il y a Halloween et tout. Ouais. Vraiment quel cauchemar. Quoi. Ça colle. Halloween, <rire> Noël, Noël, les histoires, etc. C'est vrai que toi, paradoxalement, c'est que ouais, ça. Hein. ça il y en a un, il me dit, moi, ça me le fait, mais l'été, moi, je sais pas. L'été, j'ai un grand, tu vois, même ouais, si tu envie de en faire autre chose, j'ai un grand boost de vitamine C ou je sais pas quoi de soleil. ouais Le la soleil, ça fait, ça fait tout. ouais, ouais Je suis d'accord. Ouais. Oh là là là là. Eh bien, écoutez, on espère que des fois, il y ait des petites astuces pour éventuellement passer ça. Mais c'est vrai que ces périodes octobre, Novembre, l'hiver, c'est pas donné pour tout le monde. C'est aussi pour ça que la meilleure période annuelle, et qui est le printemps, vient après. Je ne suis pas sujet à débat. Et si vous êtes allergique au pollen je ne m'excuserai pas pour avoir prononcé ces quelques mots. Monsieur Feldup, nous allons commencer <rire> gentiment. Et euh, je vais te demander euh, nécessairement le plus grand classique de cette émission. Et on va démarrer par le « Qui es-tu »« D'où viens-tu » Et quel a été ton parcours scolaire, monsieur, s'il te plaît Alors, je suis Félix. Euh, je suis euh, quelqu'un de, de normal, <rire> je viens de l'est de la France, donc euh, en Franche-Comté ouais, Quelle euh, ville euh, Je vais pas le dire parce que c'est une toute petite ville et c'est suffisant problème. pour me dox mes infos personnelles Pas de problème, euh... <rire> non, pas de soucis. Mais euh, je viens d'un village, euh, d'une famille franchement aisée, hein. je, vais pas, euh, je vais pas mentir et, et jouer le mec euh, qui, qui vient d'une famille pauvre euh, et euh, mon parcours scolaire, j'ai d'abord commencé donc, à faire un collège dans, dans la ville du coin. Euh, ça, ça, ça, en fait, depuis, depuis mon enfance, j'ai un problème, c'est que j'ai des problèmes de sociabilisation. Okay. J'ai tout le temps été seul. Voilà, dans ma vie, j'ai tout le temps été très seul. Des, des difficultés énormes à comprendre les gens et à comprendre comment euh, communiquer avec les gens. Dans les rapports sociaux, un petit peu. Exactement. Genre comment, je sais pas, peut-être faire de l'humour en bande, comment te comporter quand avec des gens, des choses comme ça. Euh, j'ai compris seulement récemment, par exemple, que les gens se moquaient de moi quand ils me parlaient à l'époque. Donc, <rire> <tu> vois, <rire> ce genre de trucs. Et, euh, et euh, du coup, j'ai été très solitaire très vite, ce qui fait que je me suis enfermé très vite sur Internet. Ouais. Et j'ai commencé à, à, à vouloir à regarder des youtubeurs. Et en fait, j'ai créé toute ma. ma Ma manière de communiquer, ma manière d'être à travers Internet, euh, parce que c'était euh, le seul moyen que j'avais d'avoir un contact. Du coup, j'ai créé des passions pour euh, la musique, la vidéo, très rapidement, l'art en général. Ouais. Et je me suis enfermé dans ma chambre, j'ai fait mes bails, et j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube environ vers euh, mes 9 ans. Euh, c'était des vidéos Minecraft nulles, et à partir de 2014, donc c'est-à-dire, je crois, à 12 ans, j'étais, euh, je sais pas, genre 4e, 3e, je crois. Ouais. Euh, parce que j'avais sauté euh, le CP. Euh, j'ai euh, commencé à faire, euh, faire des vidéos sur des creepypastas et là, ça a commencé. Et ensuite, j'ai fait un lycée euh, à Paris, qui est un lycée... J'ai pas le droit de dire le nom parce que je peux avoir des emmerdes. Pas de problème. Euh, un lycée euh, horrible, euh, ultra hardcore euh, spécial pour euh, catholiques. Ok. J'ai détesté viscéralement. Ok. C'est Par... quoi C'était la discipline qui était trop rude Les manières, les façons de, de traiter les élèves normalement de choses. Euh, D'abord, euh, c'est euh, la pression qu'on te met vraiment vénère. Aucun contact avec l'extérieur euh, pendant euh, les périodes où tu es en internat. Ok. Euh, J'étais en internat donc évidemment, euh, voilà, j'avais 24 heures de, de week-end. Ok. Parce qu'il euh, y avait les trains, etc., pour entrer chez moi, etc. Et euh, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir une vraie dépression qui s'est empirée vraiment vénère. Ok. Euh, et qui a duré pendant tout le lycée, qui était un peu euh, difficile. Et au-delà de ça, euh, je, je m'étais aussi rendu compte que je n'étais pas euh, hétérosexuel, que j'étais bisexuel. Et euh, dans un lycée catholique, okay. c'est difficile. Voilà. Donc effectivement, ouais, ça devait ouais. être un petit peu compliqué, surtout à, bah, <rire> ouais. surtout à cet âge, 16, 17, ah, C'est 18... interdit, tu peux te faire virer, s'ils le savent. Et donc, euh, du coup, euh, j'ai très mal vécu cette période. Et c'est ce... uniquement vers la fin de la terminale que ma chaîne a commencé à... À prendre de l'élan. Okay. J'étais bloqué à 5000 abonnés pendant tout le lycée. Et vraiment, euh, à partir de, de, de, de la fin, euh, après vraiment trois années euh, vraiment horribles, ça a commencé à marcher les findings. Ok. Et euh, là, euh, j'ai gagné en abonnés, en abonnés. J'ai fait des études d'ingénierie sonore pendant un an. J'ai abandonné parce que vraiment ma chaîne marchait beaucoup trop et je voulais vraiment me mettre dedans. Ouais. C'était compliqué de mener les deux de front, surtout quand on avait déjà la chaîne qui, au final. Ouais, et puis il fallait. Enfin, euh, comment dire Je n'allais pas donner mon énergie dans un truc alors que je pouvais mettre toute mon énergie dans le truc qui pouvait m'amener loin. Ouais. Voilà. Alors que je savais pas trop où aller dans la vie à la base. Et sur l'année la, la, que t'as fait, ça va T'avais quand même apprécié C'était quand même pas trop mal ou bof bah... Sympa, c'était sympa, mais, euh, mais vraiment j'avais la tête autre part en fait. Ok. Ouais logique, genre t'avais pas trop le focus, même s'il y avait peut-être quelques matières ou quelques profs où c'était ok, je pense Ouais c'était que... cool, il y avait des profs que j'aimais moins, des profs que j'aimais bien, et tout est... enfin, est... là c'était une expérience normale de cursus scolaire, je vois. chose que j'avais pas eu depuis le collège quoi. Je vois. Et quand t'étais au lycée, à l'internat, etc., euh, du coup quand tu faisais des vidéos ou des choses, tu travaillais exclusivement le week-end quand tu rentrais chez ouais. toi, ou t'avais peut-être là-bas quand même de quoi faire, c'était comment un petit peu le, le rythme En fait c'était interdit aux smartphones, c'était interdit aux, aux ordinateurs, c'était dit euh, vraiment c'est un enfer hein, ça, ouais. il est sec ton lycée en plus de ce que tu me dis du coup c'était ouais. il y a que quelques années il y a 3 4 ans on parle pas d'un lycée d'il y a 15 20 ans non non c'est euh, vraiment c'est euh, le, le vraiment c'est un environnement que, que je souhaite euh, vraiment pas aux gens ouais. enfin, surtout les, les, les gens comme moi euh, parce que c'est pas c'est pas bien euh, comme endroit pour euh, le développement d'un enfant euh, et euh, <rire> Et euh, pardon, je vais, je vais désactiver. Non, tranquille, il n'y a pas de souci, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, tout va bien. C'est du live, on est pépère. Et euh, ouais, euh, j'avais juste 24 heures pour faire mes vidéos, du coup. Et du coup, j'avais pas vraiment de week-end parce que je bossais sur ma chaîne. Et en fait, finalement, je bossais tout le temps et finalement, ce n'était pas sain, tu vois. c'était pas sain. Bah ouais. Et euh, aussi, bah, je devais cacher le fait que j'avais une chaîne YouTube. Je pense qu'il y avait des gens qui étaient au courant. Mais du coup, je devais beaucoup euh, diluer les messages que je transmettais sur Internet à cette période. Ouais une période de merde. Vraiment, c'était une grosse période de merde. Ouais, ça, ça, ça, ça sent quand on parle de ce que seconde, terminale, première avec cet environnement, etc. Quand on discute, ça sent qu'elle t'a marqué un peu. Ouais, ouais, elle m'a vraiment, vraiment, euh, vraiment baisé la gueule. Ouais. Mais écoute, le final, franchement, même quand on tra traverse des périodes difficiles comme ça et tout, mm -hmm. là, j'ai quand même le sentiment sans aller faire dans le, le, le, le joyeux pour rien, mais j'ai l'impression mm -hmm. que ça va quand même un peu mieux maintenant. Il y a eu des, des grosses merdes qui me sont arrivées dans les dernières années. Ouais. Euh, mais là, en 2022, malgré le fait que ce soit une année compliquée pour YouTube, parce qu'il euh, y a eu plein d'imprévus partout, ouais. franchement, ça va. Okay. Je, je m'en sors bien. Je m'en yep. sors bien. Euh, et je suis content. Il enfin, y, a, y a des trucs, évidemment. C'est jamais toujours tout rose, la vie. tu vois Mais euh, là, je suis à un point où j'ai un peu moins peur, par exemple, pour le futur. J'ai un peu moins peur pour moi. Donc, ça va. tu vois Pas mieux non, ouais. franchement c'est cool ça se voit t'as repris des couleurs là t'as un peu de, de bonhomie c'est positif tu vois. Donc, <rire> euh, c est, c est, ça fait plaisir à entendre et de voir qu'on peut s'en sortir même si des fois on traverse des périodes un peu compliquées mm -hmm. et, et, et je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui le lycée c'est un marqueur qui est chaud ouais euh, ouais non, mais pour tout le monde le lycée en général c'est une période un peu nulle le collège aussi euh, mais euh, j'avoue que j'aurais aimé que ce soit nul pour des raisons plus normales ouais. euh, que euh, que d'avoir à se taper ça, plus en plus des problèmes mentaux, etc. Euh, c'est compliqué, tu vois. Je calme. Ouais. Je calme. Bah écoute, franchement, moi j'ai envie de te poser une question parce que tu as commencé à nous en discuter un tout petit peu, euh, notamment avec le fait que tu avais commencé tranquillement avec des vidéos Minecraft <rire> au début un petit peu nul et tout. Ouais. Donc euh, c'est un peu l'archétype, le classique euh, euh, du YouTuber gaming. Avant qu'on discute de ça, il y a quoi qui t'a donné envie toi-même de faire des vidéos Et c'était quoi tes références peut-être à l'époque Parce que forcément, si tu étais un enfant d'Internet, vidéo Minecraft, tu des références euh, bah évidemment, euh, Fanta et Bob, euh, les trucs comme ça, tu vois, à l'époque, les, les, euh, les Minecraft à l'ancienne, tu ouais. vois. Ça, c'était vraiment, euh, vraiment marrant. Je me souviens que le truc qui m'a fait un peu euh, basculer dans d'autres dans contenus, c'est quand j'ai vu ce que faisait le JDG. D'accord, d'accord. C'était un peu... Euh, c'est le truc qui m'a ouvert un peu au contenu plus monté que juste des gens qui, qui font des let's play, et ce qui est très sympa hein, de faire des let's play, mais euh, c'était un peu rudimentaire quand même. Oui, totalement, totalement. Et euh, voilà, donc j'ai... Euh, euh, J'ai euh, continué donc, euh, à regarder ces trucs-là, et, et au fur et à mesure, je me suis intéressé aux trucs d'horreur. J'ai découvert une série qui s'appelle Marble Hornets autour de 2014-2013, okay. euh, qui, est, qui est une série qui a inventé un peu le Slenderman, etc., et c'est ma série préférée de, de tous les temps cool Et euh, cette série donc, euh, sur YouTube, elle euh, m'a euh, bousillé le cerveau, et depuis, je voulais faire que de l'horreur et tout. C'était trop... Ça t'a surinfluencé, genre C'est euh, toute mon esthétique. Est... Enfin, toutes les racines de mon esthétique sont là. Tu vois, vraiment, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a retourné la tête. C'est un truc anglophone, c'est vient un ouais. petit peu. C'est, fait par qui C'est fait par euh, un gars qui s'appelle Troy Wagner avec son pote Joseph DeLage et Tim Sutton. Ces trois mecs euh, aux US qui se baladaient sur le sur un forum qui s'appelait Something Awful à l'époque en 2009 et qui ont vu donc les premiers montages photos qui ont été à l'origine du, du mythe de Slenderman et ils se sont dit Hey, il y, y a grave un truc à faire et ils ont créé un scénario hyper intéressant, hyper mystérieux, hyper euh, stylé, tu vois. Là. Et ça a duré 5 ans et c'était magique. Vraiment, c'était trop trop bien. Genre c'est vraiment c'est euh, je pense la série d'horreur la plus efficace euh. Ait pu faire C'est assez drôle de parler un petit peu des influences, moi j'avais découvert YouTube quelques années avant toi et, et j'ai eu un peu la même chose, et je ne l'ai pas converti en contenu du tout, mmh. mais ça, ça m'avait fait pareil quand j'ai découvert les podcasts en 2010, ah, sens, ouais. genre les Cypriens et tout ça, moi je me rappelle j'étais au Maroc, et j'avais chopé un PC portable avec YouTube et j'avais pu découvrir tous les Hugo tout seul, Cyprien et compagnie, ouais. et j'avais mangé toutes leurs vidéos en une soirée, et à la fin je me suis dit mais attends, c'est ça le contenu, tu vois. Ouais. c'était la folie à l'époque. c'est différent, ouais. C est, c est... Bah, évidemment, moi aussi, je suis tombé dessus, mais plus tard, tu vois, moi, c'était le JDG qui m'avait fait me rendre compte qu'on pouvait faire des sketchs, des trucs comme ça. Ouais. Totalement, je capte, je capte. Alors, tout petit instant, rapido, je regarde quelque chose. Hop, tac, c'est good. Donc, euh... Moi, j'avais une petite question euh, nécessairement, j'ai vu que tu t'étais lancé euh, euh, sur YouTube en 2014 avec directement bah, com comme contenu. J'ai eu la toute première vidéo en dehors de Minecraft. Bien évidemment, ouais. euh, ça a été un peu un jeu d'horreur et euh, des séquences un petit peu angoissantes, avec notamment une série. Euh, comment c'était la préparation de cette première vidéo après du coup avoir eu, euh, je ne vais pas dire un échec, mais un premier essai sur ouais. Minecraft C'était comment Alors, euh, c'était une lecture de creepypasta, je me souviens, cette euh, vidéo. Donc c'était un, un format qui était à l'époque très euh, en vogue, c'est-à-dire on, on lisait, des donc l'écrivipasta c'est des légendes urbaines qui se promènent sur internet, souvent un peu naze, ouais. voilà. mais, euh, mais c'est sympa, c'est une, est une esthétique aussi qui m'a beaucoup influencé, et j'en ai trouvé une sur un site à l'époque qui en, en, en postait régulièrement, et je suis, je suis en mode, je voulais faire comme les autres youtubeurs à l'époque, on brise, pourquoi avoir peur, ce genre de trucs, qui lisaient euh, l'histoire mot pour mot, la traduction, qui ensuite mettait des images et ensuite mettait une ambiance un peu flippante pour que les gens puissent s'immerger plus facilement dans l'histoire. Je l'ai fait beaucoup, j'en ai supprimé beaucoup, enfin pas supprimé mais mis en privé parce qu'à l'époque j'étais identifié à ça et je voulais plus être identifié à ce contenu qui était un peu trop simple pour moi finalement. Ouais. Mais euh, j ai, j ai fait cette, je me souviens que j'ai fait cette vidéo sur un coup de tête, j'étais en mode, ma, ma chaîne Minecraft c'est bon c'est mignon mais je, voilà je... Ça, ça, ça, va nulle part. Ouais, ça ténase. mène un peu à rien, ouais. C'est de la grosse merde, un peu. <rire> tu et... as fait tes premiers commentaires avec le petit casse gamer et tout Ah non, j'avais pas de webcam. J'étais vraiment, c'était, oui. Déjà, il y avait le micro horrible, mais je l'ai gardé pour faire mes creepypasta. Ça s'entend, mais c'est de la merde. Les micros, c'est terrible. Et euh... du coup, ouais, j'ai, j'ai, j'ai enregistré cette vidéo sur un coup de tête un peu complètement par hasard, en mode, ouais, j'ai envie de le faire. Et euh, je me souviens que d'ailleurs, petite anecdote marrante, quand j'ai enregistré cette première vidéo sur la creepypasta, un simple jeu, mmh. en arrière-plan, sur Skype, il y avait quelqu'un qui m'écoutait. Ah ouais Ouais. Comment ça, il t'écoutait, t'étais dans un call et t'avais oublié de le quitter euh, Non, non, il était en mode, euh, attends, je vais enregistrer une vidéo, attends, j'ai une idée, et il était en mode, ok, c'est quoi Je vais raconter une histoire d'horreur, il dit ok, et il reste. <rire> Donc il y a quelqu'un qui a vécu la naissance de ton premier contenu. Ouais. ouais. <rire> c'est mignon. Ouais c'était marrant, c'était marrant. C'est mignon. Et c'était quoi un petit peu du coup l'idée, genre moi j'avais bien aimé, c'est genre même si la Régie peut nous le retrouver, t'avais trouvé une sorte de petit jeu, je crois qu'il s'appelait SBC087B. Mmh, SCP087B. <rire> c'était l'histoire de la creepypasta se basait sur ce jeu vidéo, qui est un jeu vidéo qui je me souviens en 2013. C'était à l'époque où il y avait un youtuber qui s'appelait Kigar69, un ancien youtuber Minecraft qui s'était mis à faire des vidéos un peu à la PewDiePie où ça jouait à des jeux d'horreur. Et je me souviens que c'est comme ça que j'ai découvert euh, le jeu SCP, machin. Et, euh, et donc, la creepypasta se base sur le jeu. Et je me souviens que ce jeu, il m'avait beaucoup marqué à l'époque parce qu'il m'avait vraiment terrorisé, alors qu'il n'est pas incroyable. Mais ouais, quand tu es un enfant, c'est terrorisant. C'est angoissant. Ouais, vraiment, c'est un jeu où juste tu te balades dans des couloirs il y a des trucs qui te sautent à la gueule. C'est terrifiant quand tu es un enfant. <rire> et, euh, et, euh, et du coup, je... la creepypasta se basait sur ce jeu. Ouais. Et du coup, euh, j'ai fait, je crois, deux vidéos en tout sur euh, la creepypasta qui se basait sur ce jeu et euh, où je parle juste du jeu. Voilà, c'est tout. <rire> <rire> Mais tu sais que, genre vraiment, je, on a tous ce petit angoisse, des fois même sur des jeux bidons. Moi, je m'en rappelle quand j'étais plus jeune et que j'avais 12, 13, 14 ans pour Relay, en peu ce que tu dis. Voilà, c'était ça. Genre vraiment, fait... si vous pouvez me mettre un peu de son, moi j'aimais bien genre l'ambiance du truc. Oui, c'était les courts-métrages et tout. Euh, je me sou... Ils sont très très forts, les, les, les... la communauté SCP. Donc, eh, euh, vraiment, euh, ils étaient forts. Hein. En gros, je sais pas si tu connais un peu euh, comment ça a démarré ce truc-là. C'est des gens qui créent un univers euh, un univers euh, collaboratif, ouais. euh, basé sur des, des, des faux monstres paranormaux qu'il faut contenir dans des... Dans des et et la, la communauté est ultra créative. Moi ça, ça me touche plus trop parce que j'ai été très à fond dans le délire à une période, mais maintenant plus trop. Ouais. Mais c'est vraiment créatif de ouf, ça va dans tous les sens, c'est un truc de fou et t'as des, des, des milliers de pages de monstres décrits de manière très euh, scientifique. Très précise. Ouais, c'est vraiment stylé. Et je parie que c'est des pages que t'as feuilletées en l'en-large, oh évidemment. Et oh, et voilà, bien. classique. Merci, Merci à la régie pour euh, l'extrait. C'est cool. Moi, à l'époque, je te dis, c'est Mass Effect qui m'avait fait un petit peu peur, euh, alors que euh, Mass Effect, il <rire> n'y a que euh, J'étais. Ouais, petit, les trucs, bah, dans l'enfance, il y a des trucs qui, qui font peur, mais euh, en réalité, en, en rétrospective, pas vraiment, mais c'est juste des, des concepts, juste... Euh, J'en ai parlé dans une de mes vidéos. L'iceberg des traumas, pour ceux qui connaissent. L'iceberg des traumas <rire> J'ai pas vu celle-là, mais on, on, on checkera, on checkera gentiment. Moi, euh, forcément, j'ai une petite question, parce que euh, très rapidement, quand tu commences à te lancer sur YouTube, j'ai vu que tu as lancé ta première série, euh, la série Signe D, euh, une très longue série, euh, sur laquelle euh, la première saison a consacré 35 épisodes, rendez-vous compte, dont l'épisode final fait 32 minutes. Euh, C'est la folie, et franchement... Euh, je, je, me vient la question euh, que, quelle était cette série En quoi un peu ça consistait et C'était comment le travail dessus euh, C'était quoi un peu l'idée derrière celle-ci D'ailleurs, si j'ai peux trouver un petit extrait aussi, c'est cool. Sauf si tu n'as pas envie. Mais... Euh, pas vraiment. <rire> Allez. Alors, et sans extrait, et on t'écoute. C'était un... en, en rétrospective, c'était un peu claqué. C'était en gros, ça se mettait. Comme je t'ai dit, Marble Hornets, la série que j'avais regardée, elle m'a, elle m'a retourné le cerveau. Et il y avait une période où les gens ont créé un truc qui s'appelait le Slenderverse qui était en gros une série de web séries qui se basait sur le concept de Marvel Hornets, mais qui le faisait à leur sauce. Et moi, pareil, je voulais le faire en France, parce que je crois que personne ne l'avait fait. En tout cas, pas grand monde. Alors, en tout ouais. cas, personne de hyper big. Ouais, voilà. Bah, à l'époque, je n'étais pas big, mais tu vois, personne ne l'avait fait. Et je me dis, bon, allez, je vais le faire. et euh, Ça a ramené une petite communauté, parce que ce n'était pas incroyable, mais j'avais des idées, tu vois. Ça a ramené une petite communauté, mais une communauté très active, qui sont encore mes potes aujourd'hui. Et... Euh, et euh, en fait, l'objectif, c'était créer une histoire avec des mystères qui vont sur d'autres chaînes un peu. Genre des, des, le personnage principal, il a un compte Twitter qui parle, etc. Ça, ça allait un peu dans tous les sens. Par contre, c'était fait vraiment à l'arrache et tout. Genre, euh, vraiment, c'est pas ouf <rire> en rétrospective. Mais il y avait des idées. Vrai, avec les pas. moyens du bord. Exactement. C'était rempli d'idées. C'était ça. C'était une grosse boîte à idées. Voilà, exactement. Et donc, du coup, ça se construisait comment Par exemple, un épisode du jeu, il y avait des épisodes qui faisaient 4 minutes, comme 8, <rire> comme 3, comme 12. Au final, par exemple, ne serait-ce que sur la première saison, c'était quoi un peu le, le, le script, l'idée En gros, le concept, c'est euh, les vlogs d'un euh, collégien qui euh, euh, réalisait des web-séries Fut un temps ». Mais qui a euh, complètement. Euh, qui un jour se réveille après le tournage d'un des épisodes ouais. avec tous ses souvenirs effacés. Il est par terre, il y a des bouts de verre partout, il, il se sent pas très bien et tout. Et, euh, et c'est un peu les, les, les faux vlogs de ce gars qui essaye d'enquêter sur ce qui s'est passé. Okay. Et euh, il se rend compte qu'en fait il passé des trucs trop bizarres et que notamment il y avait un gars bizarre qui les suivait pendant tous les, les, les tournages et ferme sur ça de plus en plus deep. Et il se fait tourmenter par des, par des gens différents. C'est recherché quand même. Le peu. scénario va loin, mais il est un peu chiadé. Il y a beaucoup <rire> de trucs qui ne vont pas. Et du coup, je ne l'ai jamais fini. Voilà, oh. je ne l'ai jamais fini. C'est normal. ça peut se comprendre. Mais en même temps, tu étais jeune. Oui. Attends, dites-vous qui faisait ça Si j'ai bien suivi la chronologie, à peu près quel âge tu T'avais quoi T'avais 13 ans 14 Alors, ans J'avais... Je crois que le premier épisode, je le sors quand j'ai 13 ans. Ouais. <rire> mais euh, ouais, du coup, il euh, y a eu en tout 99 épisodes. Et beaucoup de délire partout. Je me souviens, il y avait, il y avait des périodes où c'était trop cool. J'avais euh, avec un pote euh, sur YouTube à l'époque qui s'appelait Funky Fwin, qui, est un, qui fait toujours du contenu d'ailleurs. Ouais. Regardez ce qu'il fait, c'est sympa. Euh, c'est vraiment sympa. Il m'a beaucoup aidé. Et euh, à l'époque, on faisait des live streams mmh. où, genre, pendant toute une nuit, le personnage principal, il devenait hyper actif sur Twitter, genre en mode, il se passe des trucs hyper sombres et tout. Et... et euh, et pendant genre 5-6 heures, on, on suivait ce qu'il faisait et il fallait le sauver alors qu'il risquait de mourir et tout. Et c'était des bails très sympa. avez ouais, peut-être expérimenté un truc similaire, putain, un temps. La fois où t'es passé sur Radio Street. Je vois pas de quoi tu veux parler. <rire> t'étais fort. Moi, je me rappelle. Je pense même à la commune. Moi, je me rappelle quand t'étais passé sur Radio Street, c'était fort. Hein. Ah, c'était, c'était, mais c'était mémorable. Non, vraiment, c'était fort. Moi, y a pas à chier. Vraiment, j'avais bien kiffé. À, à cette époque-là, après avoir un peu expérimenté tout ça, donc ce que j'avais vu, euh, les différentes signes D, les différentes, les petites vidéos et tout, qui avait commencé à fédérer une première communauté, donc tu mm -hmm. parles. Euh, commencé à faire tes premières vidéos un peu plus storytelling, c'est ça que je ouais. euh, Notamment avec bah, la série Findings. Ouais. Euh, Parle-nous un peu de cette fameuse série, comment tu as lancé les premiers épisodes et comment elle a pu te poser souci un peu par la suite. Parce que j'ai l'impression que même si derrière tu l'as continué, mm -hmm. quand tu, quand tu, j'ai l'impression qu'à une période, on te demandait surtout ça et que du coup ça avait posé peut-être un peu souci par rapport à ce que tu faisais à côté. Non Alors c'est pas les Findings qui, euh, que les gens me demandaient en boucle. C'est justement, c'était avant les findings, je, comme ouais. je te disais, je lisais des creepypasta, donc des vieilles légendes urbaines passaient sur Internet. Les gens m'ont demandé en boucle de les faire et de les lire en boucle et en boucle et en boucle. Et moi, j'en avais marre, tu vois. Ouais. Du coup, je les ai supprimés à un moment. Mais les gens me demandaient, continuaient de me demander, etc., en boucle, de les faire et de les faire. De... C'était insupportable. À côté de ça, j'ai lancé donc les findings qui correspondaient plus à ma vision de l'horreur. Je voulais parler okay. de vrais petits mystères, etc., de petits, de petits bails compliqués. D'accord. Et... Euh... Le truc, c'est qu'au euh, début, le concept de Findings était très différent de ce que c'est devenu. C'est à partir du Findings numéro 8, je crois, qu'on est tombé sur le, le vrai concept. La euh, bonne formule. Voilà, la bonne formule de, de, de Findings avec euh, le FASCAM, raconter des histoires d'Internet. Pox c'était raconter donc toujours des histoires d'Internet, mais c'était fait d'une manière beaucoup plus euh, restrictive, où juste on présentait vaguement de loin un truc. On n'allait pas en, en détail dans, dans, dans les affaires et euh, voilà c'était un peu complexe mais je me souviens que j'avais lancé ça et que j'en ai fait un peu mais à côté de ça je faisais surtout des vidéos musicales et tout, des trucs comme ça parce que je fais de la musique depuis la sixième et ouais. je, voulais, je voulais montrer aux gens, c'était pas incroyable à l'époque mais je, je voulais montrer mes progressions et tout. Et les gens demandaient de faire de l'horreur et tout, etc. Et à un moment, je me suis motivé à vraiment lancer Findings. Ouais, ouais c'est ce que j'ai vu un petit peu parce que tu avais même fait une vidéo à l'époque « Pourquoi je ne fais plus de creepypasta ?» et je l'ai regardé ouais. en 2017 et genre tu dis ça, tu dis un peu euh, ouais. Euh j'en ai marre un petit peu, je prends plus de plaisir et je n'ai pas envie de me forcer à faire un truc que j'ai pas envie de faire. Ouais. Et alors que les gens te surréclamaient ça et tu disais même que sur certaines de tes autres vidéos, ça mettait des pouces rouges pour te dire ouais non vas-y, fais plutôt ça, machin, nana. Ouais. En tant que créateur de contenu, c'est horrible quand ce genre de choses t'arrivent. Ouais, c'est un cauchemar, c'est insupportable. C'était insupportable surtout que j'avais pas beaucoup d'abonnés et si euh, à cette période-là, je, je change complètement mon contenu, je perds tout ce que j'ai créé avant et genre c'est... C'était vraiment, euh, vraiment une période nulle. Euh, mais, mais, on, mais je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti, vraiment. Je, je m'en suis bien sorti. J'ai vraiment fait le pari de changer complètement mon contenu ouais. et de me lancer vraiment dans quelque chose de, de différent. Ouais. Moi, un truc que j'ai bien aimé, c'est que... En regardant un petit peu, c'est une analyse que je me suis fait, tu me dis ce que tu en penses, mais en fait en regardant uh, ta chaîne à l'époque, bah, 2017, 2018, avant que ça trouve la formule, notamment à partir du finding numéro 8 dont tu viens de nous parler, ouais. c'est que ça, ça allait un peu dans tous les sens. Il y avait, y avait du creepypasta, du signe des vidéos musique également, mmh. qui est donc du coup une de tes passions comme tu as dit. Est-ce que c'était est, peut-être également révélateur d'un état d'esprit à ce moment euh, est-ce que c'était euh, le fait que ça partait un peu dans tous les sens euh, ouais. mais est-ce que c'était plus généraliste ou c'était juste parce que tu avais du mal à te trouver euh, en tant que créateur de contenu euh, En théorie, normalement je, je, je serais censé continuer de, à faire ça en fait aujourd'hui parce que j'aime bien l'idée de faire plein de trucs dans tous les sens. Mais aujourd'hui je cache euh, ces contenus là ouais. et ils sont trouvables uniquement si on cherche beaucoup en réalité. Oh. J'ai par exemple, je fais de la musique sous 6 ou 7 pseudos différents dont deux ou trois qui n'ont jamais encore été trouvés par des gens. Et euh, et, mais à l'époque, c'est vrai que je faisais beaucoup de vidéos, j'avais pas vraiment de focus précis et c'était un peu au détriment de la chaîne. Mais c'est parce que aussi j'étais paumé ouais. en réalité. J'étais je... euh, paumé et, et je me voyais. C est, c est, euh, voilà, là, c'est à partir un peu plus triste du truc, c'est que pendant cette période, je me voyais pas vivant. Euh, là, dans, genre dans les semaines qui suivaient chaque jour. Tu vois. Ouais, OK. Donc, c'était euh, une période où j'étais moins focus, parce que j'étais moins focus tout court. Tu étais déconnecté en fait. Ouais, j'étais pas là en fait. <rire> Mentalement, j'étais pas là. Ça doit être difficile de s'impliquer si, comme t'as dit, on a du mal à se projeter à 2, 3, 4 semaines. C'est vrai c'est oui, voilà. dur de réussir à mettre, euh, on va dire même de l'ordre en, en quelque sorte, tu vois, dans ce ouais. que tu voulais créer, tu vois. Ouais, voilà. Si je sais pas moi-même ce que je pense sur le moment et que je suis pas présent mentalement dans ma vie, mmh. ça va être compliqué de l'être pour ma chaîne YouTube. Logique. Et par rapport à une des remarques que tu viens de faire, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, par exemple, sur YouTube, au hasard, on peut tomber sur une vidéo de toi ou sur une musique de toi ouais. sans savoir que c'est de toi ou alors en le découvrant que ça vient de toi. Oui, il y en a plein. Il y a des gens qui font... Je ne sais pas si tu connais le, le format Iceberg. Ouais. Euh, voilà. Il y a des gens qui ont fait des Icebergs de ma chaîne et qui décortiquent un peu les trucs qui ont été trouvés. Ça va très loin, ça va très, très, très loin. <rire> Et c'est très très drôle, et elle aime beaucoup. Tu prends du plaisir à, à faire ça Bien sûr, en fait j'aime bien l'idée que, que ma chaîne soit un peu une boîte, genre en fait j'aime bien l'idée que ma chaîne soit le dessus d'un iceberg, et que le reste ça soit bien caché, bien profond euh, dans, dans, dans les abysses de mon contenu. Il y a des trucs qui ont été vus que par 5 personnes quoi. Ah oh là, là là là là là. Donc en fait, vous vous posez la question, des fois vous vous dites Attends, Feldup il a rien sorti depuis deux semaines, mais en réalité, il y, y a eu une musique, il y a eu une vidéo sur une chaîne sombre. Ouais. Et il y a eu en plus. Et <rire> il l'a su en plus, c'est ouais. beau. beau. <rire> on aime bien ça, on aime bien ça. Euh... Moi, j'avais une question, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que, que, en fait, j'avais le sentiment qu'à l'époque, en tout cas, tu parlais beaucoup, à, à, par moments, à cœur ouvert, euh, dans ton format, le RDV. Ouais. Euh, J'en ai regardé un, notamment début 2019, et tu n'as eu aucun mal à évoquer des périodes un peu difficiles, des fois même mentalement, ou euh, quand tu as perdu certains proches, ou même quand toi, tu étais dans des périodes vraiment compliquées. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que, de, en quelque sorte, de te confier, ça t'a également aidé à titre personnel Non. Enfin, me confier auprès de, de, psycho, de psychologues, de psychiatres, oui. oui. De me confier auprès de mes amis euh, sans que ça devienne trop violent pour eux, oui. Mmh. Euh, sur Internet, vraiment, c'était une des pires idées que j'ai jamais eues. Okay. Parce que les gens utilisaient ça pour me, pour me battre sur le sol euh, en boucle, etc. Euh, là, c'est la première fois, je pense, depuis un an et demi, deux ans, que je me confie vraiment ouais. et que je partage un peu comment je me sens euh, sur Internet de manière publique. Euh, parce que j'ai euh, très mal vécu la manière non contrôlée que j'ai euh, partagé ma vie ouais. à une période où j'avais un minuscule public. Et ça a été ouvert de manière beaucoup trop violente. Ok. Par la suite, quand il y a ouais. commencé à avoir plus de gens qui te suivent. Ouais. Et c'est un des trucs que je regrette un peu, en vrai. Je regrette un peu. Parce que ça n'a ça pas aidé mon... mes problèmes, en réalité. Je euh... vois. Mais sur le moment, peut-être que j'en avais besoin. Mais au long terme... Maintenant que je commence euh, à, à essayer d'aller mieux, euh, ça me suit. Et c'est un peu terrible. Voilà. Je vois. Mais alors, Déjà, franchement, euh, je me permets un mot, mais merci. La confiance, tu vois, c'est cool que tu te dises que tu vas te sentir à l'aise ici pour ouais. discuter. C'est un honneur, tu vois. Et euh, au-delà de ça, moi, comme je t'ai dit, euh, ça fait vraiment plaisir de, de voir qu'à l'heure actuelle, tu te sens prêt tu vois, à refranchir une étape et à en parler de manière plus contrôlée, ouais. euh, sans que cette fois, en l'espérant, tu vois, il y ait moins de personnes mal intentionnées qui viennent. Euh... C'est bizarre, en fait. C'est quoi ces gens, tu vois ah ouais. moi, moi, ça m'emmerde, tu vois, d'entendre que des gens euh, utilisent la foi où quelqu'un, tu vois, s'ouvre un petit peu pour euh, essayer de se mettre sur ses côtes, tu vois. Je sais que certains vont dire que c'est Internet, mais c'est juste moche tu vois. Ouais mais notamment en 2021, pendant l'été en 2021, j'ai eu une énorme vague de harcèlement fait par un petit groupe euh, de gens je crois d'ultra droite euh, qui me détestaient viscéralement et ça les faisait trop marrer de me pousser à bout. Le problème c'est que j'ai jamais répondu, du coup ils ont continué les offensifs. ils ont continué les offensives, ouais. ils ont notamment hacké mon compte Steam. Et euh, ils ont fait des trucs vraiment, ils ont saccagé le compte, ils ont essayé de faire genre que j'avais envoyé des dick pics. C'est des, vraiment des, des fils de chiens. Ouais. Heureusement qu'ils les ont envoyés aussi à Terracide. Ok. <rire> Parce que du coup, comme ça, euh, comme ça, c'est des, des, des boulets, tu vois. Genre, ils sont complètement <rire> cons. Mais c'est cool. des aboutis, mais en même temps, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu vois. Et ils, ils m'ont vraiment. Je crois que j'en avais parlé en Antoine Daniel. De, de, de ce cas-là et il m'avait dit que c'était un des trucs les plus hardcore qu'il avait jamais vu sur internet en termes de harcèlement euh, parce que ça allait vraiment loin c'est on, on parle de, de, de se rendre devant chez moi sur de machin de, de, ouais, de, de comme ça de d'envoyer des messages à mon petit frère euh, sur Instagram euh, pour euh, lui dire des trucs super chauds tu vois Genre, vraiment c'est ouais, aujourd'hui ils se sont calmés mais tu vois ça me ça me suit aussi tu vois et, mmh. et ils sont aussi attaqués parce que j'ai été trop ouvert sur sur des questions de mes opinions, ah, je sur euh, qui je suis. Et finalement, j'en euh, ai, ai beaucoup chié à cause de ça. Quoi. Je comprends. Je, je, je suis conscient parce qu'il y a des tonnes de témoignages en ce sens qui euh, le disent et l'exposent, mais euh, tu as, as, as essayé peut-être de, de porter plainte, des choses comme ça oui. je, sais, je sais que ça ne fonctionne pas toujours, encore une fois. Euh, la oui. justice est totalement imparfaite, mais je pose la question. Alors oui, euh, le problème c'est que les plaintes ont été refusées au début, ce qui est interdit. <rire> par la police, bah J'ai oui. pas envie que le policier qui, euh, qui, qui, qui s'occupe d'enregistrer de, de, de, euh, le dossier euh, soit la personne qui voulait pas à la base l'écouter. Ouais. Euh, et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que là, déjà, j'ai réussi à trouver euh, la personne qui a été à l'origine de tout ça, ouais. son adresse, euh, où il est allé au lycée, etc. Donc, il est bien, bien, bien euh, niqué. Euh, et après, quand j'aurai un vrai dossier, si un jour je me motive, je... Euh... Je lance, parce que c'est un délit, ce qui a été fait. Ouais, clairement. Sur tous les points, c'est un délit. Usurpation d'identité, ouais. diffamation. Ah, du et, coup, euh, euh, etc. Ouais. et du coup, là, quand ça arrivera et que je me sentirai prêt mentalement de le faire, euh, je, vais, je vais lancer l'offensive, quoi. Je te le souhaite. Et je te le souhaite que ça aille au bout et que tu puisses obtenir réparation pour ce que tu as subi. Parce que j'ai aussi le sentiment que des fois... Même si, euh, encore une fois, on en parlait tout le long de l'émission, etc. Tu as l'air d'avoir vraiment repris du poil de la bête. J'ai aussi le sentiment que des fois, pour passer encore à la next étape, tu vois, il y a besoin un petit peu de, mm -hmm. de ça et d'obtenir réparation et d'avoir quelque chose, euh, que le préjudice soit reconnu et que tu ça ouais, voilà. fonctionné pour toi. C'est tout ce qu'on te souhaite, sincèrement. Non mais oui, vraiment, j'en je, ai marre. <rire> nah, normal. Mais mec, c'est tout à fait normal. Il euh, y a beaucoup de gens qui auraient vrillé pour euh, vraiment, vraiment bien bien moins que ça. Ah mais j'ai failli vriller, vraiment. Je, je faisais des crises d'angoisse tous les jours. Euh, des attaques de panique euh, bloquées sur le sol pendant tous les jours, pendant, ouais. pendant tout l'été. Le, le cœur qui bat... Euh, euh, le, euh... le cœur qui bat, l'impression que tu vas mourir et, euh, et, et euh, figé sur le sol en train de chialer. C'est un enfer. J'ai vraiment... Vraiment, c'était la pire période, pas de ma vie, mais c'était une des pires périodes vis-à-vis -vis de ça. Euh, et... Euh, et en plus, je ressortais d'un truc horrible qui s'était passé en 2020. Vraiment, j'en ai, ai, ai vraiment j'en ai, ai chié au ouais. début de, de, de la période où YouTube a, a vraiment pop. Maintenant, ça va mieux. Un peu, tu vois. Tant bon, ça va mieux. Mais euh, le, le harcèlement s'est calmé. Aujourd'hui, je suis un peu installé sur YouTube. Les gens ont moins l'impression que je suis un petit nouveau qui peut se, se faire prendre dans la gueule constamment. Euh, et euh, aussi, euh, je suis moins vocal sur, euh, ce, sur mes problèmes, ce qui a aussi aidé. En fait, et euh... tranquille, en fait. Tu vois. Moi, c'est bien. Ça donne vraiment l'impression que tu es plus installé. J'ai vu, tu viens de passer le million en plus. Ouais. Euh, et au global, ça a aussi apporté, euh, j'ai le sentiment, euh, euh, en tout cas, c'est l'impression que j'ai beaucoup de... De bienveillance et une sorte d'amour des gens pour ce que tu fais et de respect en fait mmh. moi il y a un truc qui m'a vraiment marqué tu vois personnellement c'est la manière dont les gens te prennent pour la référence dans ce que tu es ça c'est mignon oh, j'avoue que j'arrive pas à trop à m'en rendre compte en réalité parce que je j'ai pas encore enfin comme je dis je fais toujours des vidéos sur dans, dans ma chambre comme je l'ai toujours fait ça n'a jamais trop changé ma manière de, de faire les choses du coup euh, euh, du coup, ben, euh, je me rends pas compte de ce que les gens pensent réellement de moi. et de. Mais quand on me dit ouais, la référence, etc. et tout, j'avoue que ça fait bizarre et je me sens trop euh, trop stylé parfois. Bah oui, c'est stylé, <rire> mais comment, un moment, avoue que ça fait kiffer un peu. Tu vois, voilà, mon café de <rire> Moi par exemple, un gars que j'ai vu, bah deux gars notamment euh, qui, qui te prennent pour des références, enfin euh, pour une référence et qui parlent souvent bien de toi et qui regardent même sur tes vidéos, c'est Billy et Amine. Mais oui, vraiment le, le, le, leur fort qu'ils m'ont donné, euh, elle, a, elle vaut tout tu vois. Genre, déjà ils m'ont aidé à passer le vidéo. Ouais, <rire> grave cool. <rire> Mais c'est des, des, des frérots, hein, c'est des frérot. Vraiment euh, depuis le début des réactions de Billy, depuis le début des ils de Amine, je pense qu'ils ont aidé beaucoup euh, au fait que je sois devenu... Euh, une, euh, une ref entre guillemets. Bien sûr. Tu les as déjà rencontrés? Euh, Billy, oui. Ouais. Pas encore Amine, mais euh, j'ai rencontré Billy, on a parlé et tout, il y a des projets qui vont se faire et tout. Trop bien. Ça va être marrant. Ah trop bien, vraiment. C'est bien, ça fait plaisir. Entre euh, des fois, tu as des personnes un peu bienveillantes et tout, je sais que Billy c'est un bon donc. Euh... <rire> Ouais. Vraiment, le fait que vous soyez rencontré que même vous puissiez collaborer et tout c'est des choses qui foutent le smile c'est ouais. vraiment super euh, moi j'avais une question donc par rapport à 2019 où des fois tu parlais un petit peu des, des creepypasta que tu lisais qui n'étaient pas euh, à ton goût toujours et ensuite les findings qu'il était de plus en plus et notamment ouais. avec le fait que le format se soit fignolé au fur et à mesure jusqu'à ouais. arriver à un truc qui te qui te plaît qu'est-ce qui s'est passé du coup pour que tu prennes beaucoup plus de plaisir à en faire et qu'est-ce que tu as changé dans dans le format pour arriver à un truc, tu te dis à ah, ça là, j'aime le tourner, j'aime l'écrire, j'aime le monter, c'est comme ça que je vois mon contenu. D'abord, j'ai euh, je me suis rendu compte qu'il fallait que ce soit une émission qui n'a pas un format si fixe que ça, mm. notamment dans les sujets que ça peut traiter, etc. Notamment par exemple, je vais bientôt faire des findings qui ne font pas peur. ok euh, je veux en, en faire un sur le sur le r slash place enfin le pixel war. Ouais. J'ai envie d'en faire euh, sur des trucs comme ça. J'ai envie que ce soit aussi des trucs qui parlent d'histoire d'internet aussi en général. Trop cool. Mais euh, évidemment le focus restera toujours le mystère et euh, l'angoisse et etc. Pas forcément la peur, l'horreur tu vois, mais plus vraiment genre l'angoisse, le la pression. Ouais. J'ai envie que ce soit euh, toujours un peu. Il euh, y a toujours un peu ce frisson bizarre. Une quoi. atmosphère. Ouais vraiment. Ouais, ouais. Je veux que l'atmosphère soit toujours très. Euh, très léché, vois, <rire> avec mes propres <rire> musiques, etc., en arrière-plan, etc., j'aime bien faire ça. Grave cool. Mais euh, je me suis rendu compte d'abord que je voulais que les thèmes soient variés, mais je voulais quand même qu'il y ait un point d'ancrage, le fait qu'on me voit. Oui. Vois, que je sois là et qu'on qu me voit. Et au fur et à mesure, euh, je me suis aussi rendu compte que je n'étais pas obligé d'écrire chaque mot que j'allais prononcer. C'était ce que je faisais au début. Et c'est pour ça que ça marchait pas trop, c'est qu'il y avait pas le côté, euh, on, le côté vraiment spontané. Ouais, etc. Ça rendait cryptique. Ça rendait le truc, enfin, euh, ça donnait l'impression d'un exposé En fait. Et euh, au fur et à mesure, euh, je me suis rendu compte que euh, il fallait que je laisse les moments où je m'exprime moins bien, les moments où, où je fais des fautes de français. J'en fais beaucoup dans mes dans mes euh, dans mes vidéos, même des fautes d'anglais, etc. Parce que c'est ce qui me rend humain finalement. Oui. Et que finalement, ça me do ça donne l'impression que euh, la personne qui est en face de, de moi, la personne qu'on qu'on euh, qu'on écoute, tu vois, dans les vidéos, elle est euh, elle est complètement humaine et que on peut faire ce qu'elle fait. Qu il y a une je proximité, veux. ouais. Pas une proximité. Non, je, je veux pas forcément une proximité, mais je veux qu'on ait l'impression que ce que je fais, on peut le faire. Voilà. Ok, ok. Voilà, que je sois pas. J'ai pas envie qu'on ait l'impression qu'il y ait quelqu'un derrière la caméra. D'accord, je comprends. Voilà, euh, j'ai envie vraiment qu'on ait cette impression que c'est fait à la maison et que si on veut, un jour, on peut prendre une caméra au pif, se filmer, euh, avoir une petite lampe de torche sur la gueule et raconter ce qu'on veut et le partager sur internet et en faire quelque chose de bien. Vois. Je vois. vois. Bah, c'est ultra réussi en ce sens hein, parce que franchement, c'est ce que ça donne à l'heure actuelle. <rire> Merci. <rire> non, moi j'aime bien moi, ce côté. Euh... C'est vrai que j'ai utilisé le mot proximité, mais c'était plutôt pour dire euh, une sorte de, de se reconnaître et en fait, c'est un peu ce que tu dis. Euh, oui, oui, en oui fait, De se dire, ok, c'est accessible, donc en fait, c'est cool. Parce qu'en plus, on... c'est assez drôle. Moi j'aime bien le fait que tu viennes et que tu sortes. Euh, ça dans l'émission parce qu'on est à une ère où euh, de plus en plus de grosses prod sortent euh, parmi les youtubeurs mmh. euh, des fois euh, alors je vais pas aller dans le sempiternel débat de télé pas télé tout ça machin mais quand on voit des fois des, des contenus tu vois qui sortent hyper produits hyper machin avec des listes de 45 personnes qui ont travaillé dessus c'est bizarre mais c'est aussi rafraîchissant d'entendre quelqu'un qui vient qui dit ouais. non moi j'aime bien que le mec en face se dise c'est accessible tu vois ouais bah Évidemment, il y a un truc cool, tu vois, dans l'idée, par exemple, des trucs comme le GP Explorer, c'est massif, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais, mais je trouve que l'essence d'Internet, c'est aussi quand même ce côté un peu fait à la maison et c'est un peu le côté un peu un peu, un peu, root, un peu un peu brut, tu vois. J'aime bien aussi ce côté, moi. Voilà. Et t'en penses quoi toi, un petit peu aussi de, de ces quelques craintes qui peuvent émerger des fois du fait que... Euh, alors ça, j'en ai déjà parlé dans l'émission, tu vois, mais du fait que des fois, il euh, y ait des contenus hyper produits qui sortent et que parmi les plus gros Youtubers, des fois sur la plateforme, t'as l'impression que ça devient un peu la course à qui va sortir le truc le plus produit, qui a mis le plus de moyens, qui a eu un truc le plus léché, ouais. poli, mais qui des fois peut perdre un peu en âme. Ça, ça c'est le côté euh, un peu Mister Beast du contenu, c'est le côté, euh, il faut qu'il y ait un chiffre dans le titre, il faut que ce soit un prix, un, de l'argent, tu vois, genre, on a dépensé 24 millions dans cette vidéo, putain, mais frérot, mais juste... pas besoin d'aller jusque là. C'est genre, évidemment, c'est intéressant, c'est cool, ça va, ça va loin, tu vois, Et c'est un peu impressionnant, mais il y a aussi un côté, euh, j'ai pas l'impression de, de voir des, des vrais gens, tu vois. Et euh, j'aime bien voir un contenu et me dire, putain, ça a été fait par quelqu'un qui existe et qui n'est pas cette vision fantasmée d'un être, être humain, tu vois. Ouais. Mister Beast, pour moi, c'est une figure qui n'a aucun sens. Elle n'existe pas dans ma tête. Okay. Ce mec ne peut pas exister. Ce mec hors sol. Oui, ces dépenses, elles sont incompréhensibles dans ma tête, tu vois. Alors que, euh, je sais pas, moi, je, je suis un peu plus... Euh, J'arrive un peu plus à m'identifier à un contenu fait par quelqu'un qui juste parle à la caméra. Ok. Euh, ou alors qui va essayer de faire un truc similaire à ce que peut faire Mister Beast ou alors des vidéos euh, euh, plus mises en scène, avec, qui normalement mettraient plus de, de, de moyens, mais qui en réalité, ils continuent de les faire avec presque aucun moyen. C'est ce que fait Théo Babac, notamment. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'esthétique qu'il a dans, sa, dans ses sketchs et que c'est un truc que j'aime bien, me, me, me, j'aime bien la proximité que ça crée. C'est toujours fait maison et c'est toujours pris dans, c'est toujours fait dans la connaissance que c'est fait par quelqu'un qui fait ça à la maison et je trouve que c'est très bien. Voilà, voilà. Magnifique. Voilà. Franchement, c'est grave rafraîchissant à écouter. Tu sais quoi Je t'avais posé la question un petit peu plus tôt pour tes références au, au tout début de ta carrière, mais à l'heure actuelle, toi, tu, tu regardes et t'écoutes quoi, peut-être, comme euh, créateur de contenu Si t'en suis, bien sûr, que ce soit streamer, mmh. youtubeur ou autre, les mecs du moment, ou tes gars sûrs, ou tes gars ou femmes sûrs que tu suis tout le temps. Bah, du coup, comme j'ai dit, il y a euh, la triade Théo Babac, Tomo et Riyad qui sont vraiment des champions. Vraiment, ouais. j'adore ce qu'ils font. Riyad... Euh, mon streamer préféré. Euh, Théo Babac, euh, youtubeur euh, par essence. Tomo, un des plus grands euh, musiciens euh, qui sort de YouTube. Euh, vraiment trop fort ce mec. Tu euh, Mais je regarde surtout des, des youtubeurs anglophones. Et en réalité, je n'ai pas vraiment de, de, de youtubeurs euh, en particulier que je pourrais conseiller. Il y a Summoning Salt qui fait des très bonnes vidéos. C'est des vidéos qui récapent euh, l'histoire des speedruns sur, sur euh, des jeux vidéo. Je m'en fous des speedruns, tu vois, mais c'est oui. tellement bien fait c'est tellement incroyable, il y a tellement un storytelling, il m'inspire un peu pour le storytelling. Après, il y a des gens qui s'attendraient à ce que je sorte des refs de youtubeurs horreur, donc par exemple genre N'Expo, Scarciateur, Nick Crowley, ce genre de gens. Le problème, c'est que je ne regarde plus ce qu'ils font. De temps en temps, je m'autorise une vidéo, je crois par mois, de ce genre de youtubeurs, parce qu'il y a un temps où je regardais que ça, parce que vraiment c'est ce qui m'a inspiré, je voulais faire ces trucs-là. Le problème, c'est que quand il y avait un sujet que j'avais trop envie de faire parce que c'est grisant, je ne voyais pas d'autre manière de le faire que l'angle qu'ils avaient fait. Et ça a donné un fanning en particulier. Je pense que c'est un fanning que j'aime le moins maintenant. Ouais. Parce que c'est trop une vidéo de nexpo. Et je le mentionne dans la vidéo, tu vois, mais c'est plus trop ma vidéo. Tu vois. Ok, je comprends. Et du coup, euh, ça m'énerve, j'adore ces contenus-là et je pourrais en regarder pendant 40 ans. Mais euh, du coup, bah, je ne les regarde plus. C'est intéressant <rire> ce que tu dis. Parce que c'est vrai que du coup, quand tu arrives et que l'angle en particulier qu'a adopté par la personne est des fois... Euh, Trop parfait. Juste trop bon. Ouais. J'avoue que c'est difficile pour toi de. Je vais pas forcer. J'ai envie de le raconter en plus cette histoire, bah mais ouais. du coup, parfois, ça fait que j'ai pas raconté des histoires. Et ça me fait chier. Ouais, <rire> J'avoue, ouais, j'aurais envie. Tu m'étonnes. Mais ouais. En plus, ça va. Je trouve qu'en général, les gens, ils sont compréhensifs tant que tu donnes ta source. À des moments, ça les dérange pas trop quand tu sors. Qu ouais, mais il y a des moments, où des gens m'ont fait chier. Mais après, là, par exemple, pour l'iceberg de YouTube, il y a des. Je suis rentré dans, des... dans, des... dans des, dans des cas tellement peu documentés en réalité. Euh, que je suis obligé de regarder la vidéo qui a été faite parce que c'est la seule source en réalité d'informations. Okay. Euh, et je le mentionne du coup à chaque fois. C'est souvent, souvent quand ça tombe sur le YouTuber euh, Nick Crowley ou euh, Some Ordinary Gamers, ces deux youtubeurs qui en général font des trucs sur des sujets très deep, qui sont creusés que par eux. Et euh, du coup, évidemment, bah, je, vais, je vais devoir citer parce que je ne vois pas d'autres informations. Logique. Voilà. Franchement, tant que c'est cité, sourcé, euh, y a, en général, il n'y a pas de souci à apporter... Euh... Une histoire ou un condensé d'informations que d'autres personnes ont réussi à trouver. Tout à fait. Euh, pour en revenir un peu sur toi, en 2020, j'ai vu que tu as sorti ton album euh, A Thousand Doors, Just One Key. Vous kiffez l'accent. Euh... <rire> c'était comment cette expérience Comment est-ce que tu l'as un peu construit Est-ce que pour toi, en tant que fan de musique, c'était comme une sorte de, de consécration un peu Alors, ce n'est pas du tout le premier album que j'ai sorti. Bah, ouais. Tu avais sorti un EP et tout ça ouais, Non, j'avais sorti euh, 16 albums avant. Voilà. Euh... J'ai mal fait mes devoirs Non t'inquiète, je... je... il... il y en a 5 qui ont été supprimés 16 Mais... <rire> <'inquiète. Ces> albums <rire> Je fais de la musique depuis longtemps <rire> Et ils sont... ils sont disponibles La plupart sur mon Bandcamp C'est un site qui ouais. permet de sortir des albums okay. Et euh... Tarzan Jones Swankey C'est le premier que je sors avec un label C'est ça la différence okay. C'est pour ça qu'il est sur les plateformes de streaming normal Etc et oui, en effet, c'était une, consécra une consécration en ce sens-là. Après, il est très fait maison, comme tous mes autres projets. Ouais. Mais euh, aujourd'hui, je trouve qu'il a un peu vieilli. Il y a des morceaux où je suis toujours très, très très fier, mais il y a des trucs où je suis moins fier. Et là, évidemment, je travaille sur un album qui devrait sortir mi-2023. Trop cool. Sous le nom de Feldup, Trop pas, cool. sous un obscur pseudonyme. Qui là, par contre, est euh, Ça va être un, un projet très dark, mais aussi très, euh, très euh, intéressant, je trouve, et, et Mieux d'un point de vue musical que tout ce que j'ai fait. Aux sonorités un peu différentes et tout Les sonorités, ça va être beaucoup plus... Je fais depuis longtemps donc, du rock indé, du rock alternatif. Euh, là, ça sera plus agressif en termes de musique. Ok. Ok et avec une palette sonore plus focus, moins euh, dans tous les sens. Voilà, ça va être sympa. Grave cool. Moi, j'avais regardé le clip, là, du coup, à... Euh... <rire> où je me, me balade sur... Exactement, euh... en rose et tout, machin, oh. là. Hé, hey, franchement, j'ai bien kiffer. Hein. Regardez, je fais, hé, hey, monsieur, il y a de l'idée. Bah, l'idée, c'est, j'ai aucun, comme je te dis, j'ai aucun moyen. Du coup, je cherche des idées simples mais qui fonctionne tu vois, et je me suis dit allez je vais faire le, le con sur euh... c'était même pas un fond vert, j'avais pas de fond vert à l'époque j'étais juste allé devant un mur blanc et j'ai mis les vêtements les plus noirs possibles <rire> pour que du coup je puisse faire un vieux montage et du coup c'est pour ça que l'esthétique elle est chelou un tout petit peu, mais ouais. que ça marche, et je suis content, j'aime bien comment ça rend. Ah ça avait bien fonctionné, il n'y a pas à dire, et j'avais trouvé même que le public il avait répondu quand même assez présent. J'ai vu que c est, c est, étonnamment ouais. sur ton Spotify t'avais encore genre 25 ou 30 000 auditeurs mensuels. Oh let's go je savais pas, euh, bah, voilà. parce que je, je, je regarde pas <rire> mais ça euh, euh, Je l'ai regardé tout à l'heure, je me suis à euh, ma propre, 25 000 auditeurs euh, mensuels c'est correct tu vois. Bah j'essaie de faire un truc euh, différent que ce à quoi on peut s'attendre quand un youtubeur fait de la musique, parce qu'en réalité je suis un musicien qui fait de la youtubeur, euh, qui fait de youtubeur à la base, mais euh, je, euh, je veux donner une autre image. J'ai aucun problème avec les youtubeurs qui font de la musique. Il y a des gens qui font des trucs incroyables. Mister ouais. V, ses albums, ils sont hyper propres, c'est incroyable, tu vois. Euh, même Squeezie ce qu'il fait parfois, c'est trop bien, j'aime bien. Mais euh, je trouve qu'on a souvent cette image qu'un youtubeur qui va se lancer dans la musique va faire du rap. Ouais. Et ou alors euh, de la pop un peu... Euh, de la classique. De la pop un peu classique, mais euh, infusée toujours avec l'esprit un peu hip-hop, un peu rap, tu vois. Je me dis, ce serait cool de montrer qu'on peut faire d'autres trucs, des trucs un peu plus euh, obscurs, ouais. un truc euh, qu'on écoute moins en France, dans le, dans le paysage sonore français actuel. Je suis d'accord. Mais voilà, du coup, j'ai envie de faire ça. C'est pas forcément mieux, mais je veux montrer que c'est possible de faire autre chose. Carrément. Avec des intentions artistiques un peu cheloues parfois, par exemple. Mais voilà. <rire> <rire> non, franchement, moi, moi, je trouve ça vraiment grave, grave cool l'idée un petit peu. Même moi qui aime bien le rock. C'est des choses qui me parlent, tu vois. Oh, let's go Le, le, le rock, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais plus jeune avec Rock Band. Ah, let's go Rock Band, Guitar Hero et tout ça. Et nécessairement, ça m'a donné quelques rêves qui font plaisir. Et... Let's go, mec. De, de temps en temps, c'est assez drôle parce que tu passes sur mon stream et tu passes d'une musique à l'autre. qui peuvent euh... <rire> Oui, ouais, d'anti un peu, je vois, je vois un peu. Ça n'a aucun sens, c'est vrai. <rire> ça, ça, vraiment kiffant. Euh, on en discutait un petit peu plus tôt, euh, au cours des deux dernières années. Donc, euh, t as, t as pris un petit peu une autre dimension, etc. Euh, tes vidéos ont engrangé une grosse euh, popularité, euh, notamment avec le storytelling. Et parce que le storytelling est devenu particulièrement populaire. Moi, j'en suis très friand, par exemple. Ouais. J'aime beaucoup quand on raconte des histoires et surtout quand c'est bien fait. <rire> Récemment, dans mon YouTube, pendant quatre jours d'affilée, j'ai eu un mec qui m'a été proposé, je crois, son pseudo, c'est barbare civilisé, faut même pas essayer de chercher. Je connais pas. Et euh, normal, est, il, est, il, est, il a, je crois, qu un peu moins de 5000 abonnés oh. et il a fait une vidéo où il raconte, par exemple, l'histoire de la Scampia qui est un, un quartier très connu de Naples. Okay. Donc, euh, qui est un quartier qui a, euh, qui a eu de la mafia, qui est très connu en Europe pour ça. Et <rire> la vidéo dure 28 minutes. Je l'ai mangé, j'ai adoré ça. Et ouais. moi, je sais à quel point le storytelling, quand quelqu'un le fait bien, je suis aspiré dedans. Genre vraiment, t'as l'impression, c'est comme quand tu mets un bain et que t'enlèves le truc et que l'eau coule. <rire> mon esprit tu vois ouais. et ce mec là est très fort et vu que le storytelling est devenu très à la mode, euh, en quelque sorte on peut aussi dire que tu en as un petit peu bénéficié, euh, on sait que Squeezie aussi avait des threads d'horreur et trucs ouais. comme ça, toi quel est ton avis sur cette code de popularité qu'a pris le storytelling dans le divertissement et même les gens sur le chat, est-ce que vous même vous kiffez quand il y a du storytelling, quand les gens prennent le temps de raconter des histoires, de se documenter et du coup de vous apporter quelque chose, moi c'est vraiment le genre de, de contenu que j'aime beaucoup. Bah, c'est la première fois que ma réponse sera vraiment courte mais c'est juste trop bien en fait c'est tout, <rire> je suis content. <rire> les vidéos de Seb sont incroyables aussi, il y a des, oui. y a des trucs, bah, je suis trop content que ça, que ça, que ça plaise aux gens, c'est des contenus euh, bien travaillés, intéressants, euh, où les gens ils peuvent mettre un peu d'eux-mêmes dans des histoires qui existent déjà, c'est trop cool, Voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Le, le storytelling et euh, de manière générale, le fait que ce soit devenu quelque chose qui soit, qui, qui soit monté d'un coup là, comme ça récemment, T'en en penses quoi bah, je pense que c'est naturel. En réalité, on, euh, on est humain et être humain, c'est vouloir raconter des histoires. Tu vois je me dis que euh, on met toujours un peu en scène euh, la manière de raconter des histoires, etc. Et tout. Et donc, euh, je pense que c'est important de raconter des histoires pour les gens. Ouais. Et donc, pour moi, c'est naturel que ça fonctionne. Donc, la manière dont le storytelling est fait, peut-être que c'est une mode actuellement. Et peut-être que c'est une nouvelle chose qui est apparue. La manière un peu nouvelle de raconter les histoires très... Euh, très narratif euh, très, très euh, on va utiliser une histoire qui existe et la transformer en véritable narration oui. pour montrer que euh, finalement l'histoire euh, ressemble à l'art en réalité voilà mais, euh, mais, euh, mais c'est naturel pour moi c'est normal que ça, que ça marche carrément le, le, le bon vieux The Great Review grosse dédicace à The Great Review j'en ai entendu beaucoup parler et, euh, et apparemment il a fait une vidéo sur le R slash oui. qui est bien mais j'ai pas pu regarder mais apparemment c'est trop bien tout le monde n'arrête pas de me le conseiller lui il est trop euh... fort Ok, bah du coup, euh, The Great Review, euh, BG. <rire> Il en fait pas assez par rapport à la qualité qu'il a, mais crois-moi que c'est l'un des mecs dont c'est le plus agréable d'écouter une vidéo. Ok, bah, change, change, check dans, dans la diction, dans les mots choisis, etc., c'est vraiment très bien fait. Et moi, en général, vraiment, je kiffe bien ce qu'il fait. Et je pense que c'est également le, le cas de beaucoup de personnes. Donc... Euh... C'est trop bien. Ouais, okay. Grave, grave cool. Euh, on n'a pas musique, musique, j'en profite. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait rire. J'avoue que, comme beaucoup de personnes, je ne m'attendais pas à te voir dans un clip avec Al Capote. <rire> oui, en effet, oui. Euh... Est-ce que tu as un mot sur cette fameuse zizi caca mixtape, monsieur bah, C'est incroyable comme projet. C'est trop drôle. C'est beaucoup trop marrant. Euh, mais euh, pour la question du... <rire> de Al Capote... Euh, en gros c'est Pandrès qui m'a envoyé un message, je crois c'est Pandrès ou Chrono qui m'a envoyé un message un jour, il m'a dit « Hey tu veux être dans un clip avec Al Capote, on trouve ça tellement absurde, c'est drôle. » Et moi j'ai dit « Ok » et euh, bah, j'ai suis fait... <rire> Tu es allé ?» <rire> Ça va, ça s'est fait simplement quand même. Ouais voilà, je, et, et euh, encore aujourd'hui je, je comprends pas trop le concept mais je trouve que c'est toujours aussi légendaire. Et euh, ah non, la ZZK Kamiksa, incroyable comme projet. Trop ouais, vraiment, vraiment kiffant, t'as kiffé Ah, ils ont, ils ont un talent, ces mecs, ils sont trop forts. J'ai Mais... je, je fait un morceau dedans, évidemment. Bon, voilà. Mais euh, le, le projet est vraiment carré. Vraiment, euh, je trouve ça incroyable que trois indés sur Internet se disent on va créer un projet qui, qui, qui est semi-sérieux, qui va foutre le seum à tous les producteurs de musique française parce que il, leur niveau est stratosphérique en termes de prod, en termes de. De, de, de construction de morceaux, ils sont très très forts. Et... <rire> Et donc du coup, c'est vrai que bah, même toi, ça doit t'inspirer en tant que toi-même créateur de musique. Donc euh, c'est assez logique. <rire> euh, moi, j'avais une question également euh, un petit peu plus euh, recentrée sur cette plateforme. Euh, tu es apparu de plus en plus sur euh, des émissions euh, bah, comme par exemple Zen il euh, n'y a pas si longtemps, Zachary mm -hmm. euh, ce soir et, et, et peut-être d'autres. Est-ce que Twitch te fait de l'œil J'ai regardé ta chaîne Twitch, j'ai vu tu il y a une petite semaine et tout. Bon, la co était pas parfaite. <rire> Mais est-ce que Alors... euh, ça te plairait peut-être à un moment, euh, malgré euh, le fait que je vous l'ai dit au début, que tu fasses vraiment beaucoup de montage est-ce que ça te plairait de peut-être un petit peu euh, un investir jour, sur la plateforme Un jour vraiment je veux le faire un jour je pense que ça sera à partir il va y avoir un, un point pour la chaîne qui va être important ça va être novembre l'année prochaine parce que je vais emménager dans un autre endroit okay. avec, euh, avec quelqu'un qui va m'aider à faire mes vidéos très bien et euh, qui va notamment m'aider sur les recherches pour ceux qui connaissent BK voilà et euh, je vais je, on va travailler euh, pour une fois pas tout seul et euh, je vais aussi être dans un environnement qui me permet beaucoup plus d'avoir un agenda, d'avoir un truc précis. Là, actuellement, je suis dans un, dans un studio miteux euh, ouais. au milieu de Paris, euh, euh, que je paye cher pour ce que c'est. Et, euh, et ça va m'aider. Voilà, ça va m'aider de, de, de plus être seul dans, dans, dans, dans ma vie. De et te de restructurer. Ouais. Voilà, ça va être cool. Et à partir de ce moment-là, je pense que je, je vais peut-être mettre en place un système de... Live. de live et de twitch, etc. Pour l'instant, les, les live twitch, c'est volontairement le truc le plus euh, mal branlé du monde mais j'adore faire ça je trouve c'est trop drôle de faire un truc tellement mal branlé alors que j'ai ce fort d'un million de personnes en arrière-plan <rire> je, je trouve ça beaucoup trop drôle de proposer un contenu tellement <rire> Tellement RAF par rapport à ce que c'est normalement, tu vois, genre, je trouve ça drôle. Non, mais c'est vrai que ça crée un peu un paradoxe, on pourrait s'attendre à... Hein, mais... mais non. <rire> mais non. C'est toujours la webcam qui a coûté 4 balles. Non, mais tu verras, tu sais que franchement, si je peux relate sur ce que tu dis, même moi quand je me suis restructuré, que je me suis entouré de gens, etc., à l'édito, chef de projet, tout ça, machin, etc., ça m'a vraiment permis de décupler la productivité de fou. Mmh. Tu verras, dès que tu vas laisser... Euh, là où tu es le moins bon euh, entre guillemets euh, donc euh, moi par exemple là où je suis le moins bon c'est euh, l'administratif MDR euh, répondre, répondre des mails euh, fout des trucs comme ça tu vois moi oh, j'y arrive pas ah, du coup on va le faire voilà. et donc, <rire> du coup à partir du moment où tu lâches tout ça pour te concentrer sur ce que tu fais de mieux mm -hmm. tu verras en général tu peux vraiment faire beaucoup plus ok et ça ça, ça devrait ça devrait t'aider fort je pense ok ok banger <rire> il m'a dit ok ok banger <rire> ah Comment je t'aime beaucoup mon Gabriel Neuf, ça te fume <rire> <rire> Oh là là, c'est bien marrant. Euh, nécessairement, euh, vu que tu as maintenant atteint un peu euh, le million d'abonnés, on a un peu euh, parlé de l'après, notamment le fait que tu allais t'entourer et tout ça. Euh, c'est quoi à ton sens pour toi le next step dans ce que tu fais euh, Continuer un petit peu tes formats avec notamment bah, du coup la face cachée 2 que tu as adaptée sur YouTube, TikTok, Reddit et tout. Mm -hmm. euh, te maintenir, faire plus Tu as peut-être des idées de projets ou à l'heure actuelle, ce que tu fais, ça te convient et juste te maintenir, c'est suffisant à tes yeux bah, J'ai envie évidemment de faire d'autres trucs, mais euh, j'ai envie de développer évidemment des concepts de vidéos toujours plus un peu foufou. J'ai ouais. des idées en tête, euh, notamment aussi, euh, j'ai un album en, en travail et tout, mais euh, j'ai envie de rester, euh, de ne pas trop faire des trucs extrême qui encore une fois j'ai toujours envie qu'on ait l'impression que c'est faisable donc euh, je sais pas j'ai envie aussi de beau... encore plus collaborer avec des gens autour de moi j'ai envie ouais. de continuer à collaborer avec théo tomo et Riyad, ils sont trop forts et euh, voilà voilà j'ai je, je, des projets euh, des trucs bressons qui vont venir dans très longtemps des, des findings qu'on me demande en boucle et que je vais faire un jour mais que j'ai beaucoup de en ce moment qui est pris par d'autres trucs logique mais euh, ouais je vais le faire non c'est cool cette volonté de collaborer et de le dire expressément tu vois ah, j'ai je... envie euh, de ouf mais euh, mais de ouf en fait <rire> j'ai envie de d'être de, de, dans des vidéos de gens etc euh, euh, parce que je trouve ça drôle d'être complètement différent quand je suis pas sur ma chaîne. Genre d'être euh, vraiment à, à l'opposé de ce que je suis vraiment ouais, quand. Ouais logique. Même quand on m'invite pour être comme je suis sur ma chaîne, je vais être très différent, ça me fait rire. Non ouais. mais c'est normal. En même temps si t'arrivais et que t'étais coincé dans un personnage, du gars à la petite lumière, les, les lumières éteintes et le micro euh, comme ça, à oh Christian Jean-Pierre. Oh <rire> la <flemme. rire> tu l'as dit toi-même, oh la flemme Eh hey, j'en ai marre <rire> <rire> On est fatigué, bordel <rire> Tu sais quoi, moi je, je me suis dit que ce serait intéressant d'écouter un petit peu, même. par exemple, c'est il y a beaucoup de débats euh, sur euh, Twitch, euh, sur les communautés, etc. Il y avait même le clip de JDG qui est ressorti récemment. Alors j'ai pas pu encore le voir, Il a pas pu je le pas voir ce qu'il dit euh, dedans. En gros il trouve qu'il y a des communautés qui se sont séparées, un peu polarisées et qu'il n'y a plus trop de pont entre les deux pour les relier, donc du coup elles sont très souvent en, mm -hmm. en clash, et donc du coup il a dit euh, ça va être... Euh, euh, tous euh, les streamers du lundi soir euh, contre euh, les autres euh, ou euh, bref finalement a mentionné des noms je vais pas aller dans le détail et tout ça ouais. et si t'avais suivi je t'aurais demandé ton avis mais du coup, du coup si t'as pas suivi bah, je vois un peu ce qu'il veut dire mm. euh, je comprends euh, je suis d'accord qu'il y a un truc bizarre notamment avec euh, une haine que je ne comprends pas pour euh, l'entourage de Ponce l'entourage Ultia je ne comprends pas le harcèlement qu'elle mm. se prend dans la gueule elle a fait un truc légitime, Inox qui est excusé pour le truc légitime qu'elle a euh, euh, fait. Elle n'a même pas fait d'une manière euh, si horrible que les gens essayent de prétendre sur les réseaux. Et ça fait un an et demi que les gens scrutent ses likes et, et le moindre de ses de ces mouvements de sourcils pour lui foutre sur la gueule. Pour moi, c'est un message horrible à transmettre, genre euh, à des meufs sur la, sur la plateforme. Genre, si tu parles à un moment, sache qu'on ne va jamais te lâcher. Genre, c'est un, un truc... Euh... Et oui, je pense que ça crée des des séparations massives dans les, dans les gens. Les gens essayent plus de, de... Ce serait cool de cohabiter un peu, genre de, de, de coexister sans que ça se tape sur la gueule, euh, perpétuellement. Euh, mais après... Euh... Je sais pas, j'ai pas trop envie de créer de drama <rire> en disant des trucs. Tu non, là, là, là t'as dit des choses normales, t'as rien ouais. de particulièrement euh, choquant. Bah, c'est surprenant, mais parfois quand on dit des trucs qui paraissent banals comme ça, des, des banalités, je me souviens, c'est ce qu'Antoine Daniel avait dit quand il avait gueulé sur Macron au The Event. Euh, dans sa tête, il avait dit des banalités, tu vois. Et euh, non, il y aura toujours quelqu'un pour gueuler. Et euh, c'est notamment le problème de Twitter, c'est que c'est un, un réseau social dont le concept... Euh, et la manière dont l'interface est créée ouais. amène toujours à euh, la, la confrontation directe et euh, les confrontations violentes avec notamment le système du tweet-cité, le QRT, ouais. qui est euh, un outil de harcèlement formidable. C'est-à-dire tu peux faire une réponse à quelqu'un, mais au contraire d'une réponse euh, qui sera mise dans le contexte d'une réponse, tu vas tenir un truc hors de son, de son contexte pour l'afficher devant toute ta communauté et créer euh, un outil finalement de harcèlement parfait. Euh, je trouve ça... Malsain, moi. Je trouve ça un peu malsain. Bah ouais Je suis d'accord. La, la, la citation, moi j'en avais parlé un jour dans une vidéo euh, en disant plus ou moins ce que tu dis, c'est que là, genre c'est quand quelqu'un cite ton tweet euh, pour pas être d'accord et le citer devant ses abonnés à lui qui sont à peu près déjà de façon d'accord sur sa mentale. Qui eux-mêmes après derrière vont citer sur leur TL qui est à peu près aussi d'accord. Et ouais. après là derrière, tu as fait le tour en ayant littéralement 24 milliards de personnes qui ont plus ou moins dit la même chose. Oui. Et le truc, c'est qu'en <rire> réalité... En réalité, quand tu fais ça, tu, tu te retrouves avec des gens avec qui es d'accord et tu te... Juste, c'est des gens qui vont se, se, se galvaniser dans le fait qu'ils sont d'accord entre eux. L'autre personne va encore faire un tweet cité, des gens qui vont encore une fois s'éclater en mode « Ouais, putain, on est d'accord tous ensemble, c'est de la merde. » Et finalement, il n'y a eu aucun débat, en réalité. Si, je pense que c'est de ça dont veut parler les JDG si mm -hmm. je comprends. J'ai et euh... <rire> Et... Euh... <rire> Pardon. Et euh, je pense que c'est de ça dont tu veux parler. Mais après, il y a aussi des, des, des, euh, <rire> des séparations qui sont, euh, je pense, logiques. Genre, par exemple, des communautés qui encouragent la misogynie et l'homophobie. Je peux comprendre que des gens, genre des, des, des femmes, euh, je ne sais pas moi, lesbiennes ou, ou queer, n'aient pas très envie de parler <rire> avec, euh, ouais. avec les autres. Genre, je crois qu'il y a des séparations qui peuvent être compréhensibles. Et je pense que de base, je vais toujours me mettre du côté des, des gens qui n'ont rien demandé et qui s'en se, prennent dans la gueule. Donc, euh, il y a des moments où je peux comprendre des séparations qui se créent. Et je pense qu'il y a des gens qui doivent euh, modifier un peu leur, leur manière de penser, etc. Mais après, là, ça, on, on rentre dans la vie, tu vois. Et oh. euh, là, c'est des trucs où, où je pourrais regretter de dire un peu ce que je pense, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas euh, ma manière de penser sur certains trucs, tu vois. Non, mais là, franchement, comme je t'ai dit, hein, t'as rien dit de spécialement euh, choquant, tu vois. Ouais, mais, euh, mais, mais, mais on, peut on peut se faire taper sur la gueule pour avoir dit des trucs euh, similaires à ce que j'ai dit. quoi Non, mais je comprends. Mais c'est vrai qu'après, oui, il y, y a des séparations... Vrai. Parce que justement, il y a cette ça séparation, voilà. Logique, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'au milieu un petit peu de tout ce débat, la, la question c'était bah, du coup, on fait quoi Tu vois, genre, comment ça mm -hmm. se passe euh, Et effectivement, JDG, il parlait aussi du fait de, de, de collaborer plus ou moins pour certains ensemble, tu vois. Oui, il y a un peu on un. un il mais... y a des entre-soi qui se créent, mais je pense que, ouais, par exemple, euh, je pense que ce serait un bon move que genre Amin et Billy amènent Ultia sur un, sur un live, ce genre de truc, tu vois pour que ça arrête de gueuler. Je pense que ce serait cool, euh, en effet, de mélanger un peu. Et aussi, ça, c'est euh, de temps en temps accepter le fait qu'il y a juste des points sur lesquels on ne sera pas d'accord, tant que ce n'est pas des trucs hardcore. Genre, on peut, il y a aussi un droit à l'erreur qu'il faut imaginer et comprendre, ouais. de la part des gens. C'est euh, aussi le problème des, des, des, des milieux dont moi je viens, c'est qu'il y, y, y a des trucs où, où vraiment les gens ils vont être hardcore, et euh, vouloir que tu sois parfait sur tous les points, on ne peut pas, voilà, c'est pas possible. Il euh, y a des points sur lesquels il n'y a aucun euh, secret, il y, y a des points sur lesquels je suis d'accord, on n'accepte rien et on n'acceptera jamais. Il y a un violeur qui se balade dans tes, euh, dans, dans, dans, dans tes potes, évidemment que si, euh, si <rire> tu ne vas, tu vas pas lui dire, oui, bon, on a tous le droit à l'erreur, nique ouais. ta mère. Tu vois, ouais, quoi, ouais, ouais, on ouais. Vraiment, nique ta mère. Tu vois. Mais, euh, voilà quoi je, je, sais pas ah, je comprends le principe de droit ouais. à l'erreur et tout euh, c'est audible tu vois voilà. c'est normal il y a un droit à l'erreur pour des trucs euh, même pour des trucs un peu graves tu vois mais pas euh, comment dire on, on devrait pouvoir comprendre que, que les gens sont humains tu vois que les gens derrière les, les, la création de contenu sont humains mais eux ils doivent se rendre compte qu'ils ont aussi une une, une une comment dire une responsabilité tu vois on a des plateformes monstrueuses on a l'attention perpétuelle de centaines de milliers de gens et on doit en faire quelque chose de sain. Euh, c'est pour ça qu'il y a certains, certains youtubeurs qui font des burn-out c'est que tu te retrouves à, à devoir à la fois être, tenir une responsabilité monstrueuse et être un gars euh, correct, alors qu'on est humain. Tu vois. Et je pense qu'il y a aussi ça qu'il faut s'en rendre compte voilà. c'est qu'on ne peut pas être parfait. Et En général, quand tu as l'air parfait sur les réseaux, parfois ça peut être bizarre. Ouh. Genre, Mais c'est ça, tu vois. Genre, c est, c est, quand tu es, es, quand, quand es parfait sur tous les, les points, bah, tu es trop parfait et du coup ça devient un problème. Genre, les gens sont humains, tu vois. Genre, je pense qu'il faudrait qu'on comprenne que les gens sont humains. Je pense que c'est aussi là que JDG veut aller. Et genre accepter que JDG, tu vois, il est. Il est, euh, il est plus de droite que ses potes et ils continuent de travailler ensemble. Je pense que c'est des cohabitations qui peuvent se créer malgré des différences d'opinion. Ouais. Je sais que c'est chaud et qu'il y a des gens qui ne seraient pas d'accord avec moi ce, ce que je veux dire. Mais parfois, ça peut marcher tant que ça reste dans les, euh, les opinions qui ne sont pas hostiles aux gens. Ouais. Enfin, ok. Je ne sais pas. Euh, pas. C'est bien, tu as donné une opinion qui est détaillée et tout. Et Franchement, je pense que n'importe qui qui a écouté cette séquence, en tout cas en entier, comprend hein ouais. <rire> <'on> amplement <rire> ça, là, là, là où tu as voulu en aller et je suis content d'avoir un peu demandé euh, cette question parce que tu as, as donné une réponse exhaustive et c'est important pour moi parce que dans un coin livre j'aime bien quand on parle de la, de la personne mais j'aime bien quand on parle également de ses opinions et vu que c'était un sujet chaud du moment bah c'est cool que tu aies pu t'exprimer dessus ok et ben bah écoute bah moi après tout ça je te je te cache pas que j'ai fait un petit peu le tour et je trouve qu'on arrive ouais. à la fin euh... Ah bon Bah oui Normalement ça dure deux heures tes émissions ah Bah ça dépend, ah, Il y a okay. des fois, ça dure deux heures, <rire> des fois une heure trente, là une heure dix, ça va, c'est calme hein Ouais non en vrai tranquille, bah c'était trop bien, moi j'ai adoré. Ça t'a fait du bien de pouvoir parler un petit peu, d'être cool et tout Ouais ouais, vraiment ouais. Je, ben bah, comme je t'ai dit, je m'ouvre pas tellement en ouais. réalité sur internet depuis deux ans, je l'ai fait trop à une période. Là c'est un peu la première fois depuis longtemps que je le fais vraiment à fond. Ouais. Euh... Je vais voir si je vais regretter après, mais je ne regrette pas l'émission, mais est-ce que je regrette ce que j'ai dit tu vois <rire> Non, ça devrait aller, ça devrait aller. Franchement, je te le dis, pour quiconque qui a passé ne qu'une heure ici, et là je sais que dans le chat, il y en a, mec, tu n'as rien dit de spécialement chaud, tu vois, et mm -hmm. je pense que ça devrait aller pour toi. et <rire> Moi, je pense que la majorité ont vraiment kiffé en apprendre un petit peu plus. et Même à des moments, se rendre compte de, des choses que tu as pu traverser ou des choses comme ça. Mm -hmm. ça, ça donne de l'empathie, tu vois, je trouve. Ouais, je vois. Et ok. C'est une bonne chose. Et moi, je te le dis, ça est un honneur d'avoir pu te recevoir ici et un honneur que tu aies pu t'exprimer là et que tu te sois bah, considéré assez cool pour venir parler là. Donc, merci, mec. Franchement, c'est grave cool. Mais euh, dans ma tête, euh, c'est moi. Je suis content d'être assez cool pour être là, tu vois. Genre, euh, j'arrive pas à comprendre si je suis cool ou pas. <rire> bah oui, t'es cool, mec. Je te bah dis, gros. Bah, bah bien non. Sûr que si. Bah non. <rire> En tout cas, vous savez qui est cool. Allez, vous savez quoi? On est tous les deux cool. Regardez, Allez, je serre la main. Allez, hey, on a check. réussi. Super, avant ah, donc... le ça fait super plaisir. Sans le moment cringe et ça, c'est beau. Ça, c'est bon. On a réussi à ce check et ça, c'est cool. Bah écoutez, les amis, <rire> euh, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, euh, c'est mon cas. Si vous venez d'arriver à la fin, comme d'habitude, la rediffusion sortira très vite. Elle sera disponible dès demain euh, sur YouTube. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. Oui, il y a eu un début. Il y a eu de... un fait de, de, de soundtrack. C'est la régie, c'est la régie. Il <rire> n'y a pas de problème. On se retrouve la semaine prochaine pour. Pour une nouvelle émission donc euh, j'avais euh, donné à la plupart de mes invités euh, mais la semaine prochaine j'aurai ultia le 6 j'aurai apex le 13 ou le 20 j'aurai l'orvalet et euh, ensuite sûrement samir nasri au milieu de tout ça donc oui on fait euh, ouais j'aime bien encore au livre on va dans tous les sens et ça c'est grave cool donc euh, j'espère que vous avez passé un bon moment on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et on vous souhaite une bonne fin de soirée ciao ciao, ciao les gens